Qu'est-ce qu'ils sont beaux Ah c'est toi, c'est ça c'est pas maison là Alors là nous a pas fait le... Ah, c'est les hier, ah, ah, hein, le... ce matin, tu vois, vite fait elle fait ça bien. T'as vu ça Je m'applique, à' hein, oui. mis tout mon cœur. J'en Je... Je... ai pas fait tout. C'est ça pas Ouais. T'es en train de manger oui, alors deux secondes, parce que j'en ai un aussi de couteau, mais on ai <rire> jamais pu faire une fois. Mais vous tirez soin de moi J'ai fait une attention film. Après j'ai fait du euh, Geneviève, après ah, ah, ah, j'avais fait la casserie. Ah bah. <rire> c'est marrant, t'as l'air grande sur cette photo. C'est normal, tu dois prendre en bas, non <rire> ouais, ouais, mais c'est pour ça que je t'ai ah fait... Ah non, pan... c'est parce que je suis sur ouais, la frontière. T'es en haut et moi je suis en contre-plongée en plus. Ouais, donc, ouais. Et je suis en grand angle, donc obligatoirement... C'est pour ça que je t'ai fait pencher en avant pour, pour ouais, contrebalancer, balancer ouais, Pour contre -balancer, en fait. Euh... Ouais, ça j'aime bien. Il est pas chargé, j'espère <rire> Ouais, wow, une fois sur deux. <rire> la, <rire> la roulette russe. <rire> moi, je trouve que ça match, là. <rire> T'es d'accord oh, avec moi Vraiment ça me match. Ah, C'est ici là elle Moi je suis là, on dirait je fais la danse en fait... combien de sortons ton couteau, vas-y, défonce-le. Alors, non, non, non, pitié, pitié. Descends, que... ah, descends, descend, monsieur. Ça fait la plus content quoi. Ouais. <rire> <rire> regarde plus droit, tu, sais, tu as un peu tendance ouais. à, baisser, à baisser la tête, bon c'est ma faute parce que tu, tu pars droit et comme je mets du temps à cadrer et à positionner tu tiens la tête tu baisses un peu, mais c'est ma faute. J'ai pris une espèce de champ d'accours rouge. Je vais reprendre une série qui est Là je C'est vraiment très très top. Vous très très très très très très très très quoi Vous avez très très très en très Mais là C'est pas très très très très très très très très Euh, là Ça va après. Ils ont cet effet euh... parce que en tu fait, as la lumière de l'extérieur qui Après Moi j'utilise le flash pour l'imaginer. Une vidéo, une vidéo. Oui. Tu tournes quelque chose Oui. Ouais. T'es à la rencontre aussi, on est d'accord. C'est à la rencontre Ouais, ouais,